À ben, moi de le dire. Mais par contre, on a un réel qui se trouve sur Instagram dans lequel chacun a donné son avis en trois mots sur Willow. Je vous laisse ben aller checker ça.